Et salut à tous, c'est Astradias, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo surprise d'ouverture de pack du Duelist il me semble, et je suis pas tout seul, je suis en, en compagnie de mon cher ami kiyubi 9 salut à toi Salut à toi mon ami Gabriel, comment vas-tu Ça va très bien et toi Ah super bien, bah franchement pour te dire j'ai une super récup suite à la première vidéo que j'ai fait par rapport à la saga donc euh, je vais te faire montrer en total avec toi tout ce que j'ai eu en un coup, exceptionnellement avec toi mon ami. Donc mmh. euh, je pense qu'on va commencer et après je dirais euh, s'il y, y en a, je précise, il y en aura qui sont à l'échange et d'autres non, pas du tout que je vais garder. Voilà, donc et si on commençait cette petite ouverture Pas de problème mon ami, on va commencer par les monstres XYZ, on va commencer par le numéro 70. Oh, là, pêche malveillant, pêcher malveillant. Oh, là, là oh, ouais. Bon, cette carte, elle, elle était très prisée à l'époque. J'ai pas cédé elle est encore pris... très prisée. Je sais pas, que pas te dire. Mais en tout cas, celle-là, je, je vais la garder pour ma petite collection ou pour autre. Ouais. Ensuite, le numéro 28. Alors, là, euh, papillon de nuit titanesque. Ah, ah ça, ça m'intéresse, ça monte des petits feux. <rire> C'est voilà, quoi, quoi? Je... Ouais. Et le dernier, franchement magnifique. Mais je pense qu'il y en a qui vont avoir mal au, de au derrière. Moi, quand je l'ai vu, quand j'ai ouvert mon... le booster, quand je l'ai vu, j'ai sauté au plafond de ma voiture, j'ai eu encore une bosse. Je te dis que ça fait mal au crâne. Le ouais. numéro 94 Crystal Zéro. Aïe aïe aïe aïe. Et en sachant qu'il ne faut que deux monstres hauts oh, de niveau 5 pour l'invoquer. Eh ouais. Je le sais grâce à toi. Et manque de peau mon gars, moi j'ai déjà les monstres de niveau 5 qu'il me faut. Donc à l'échange ou pas à l'échange Ah non, les 3XX ne les échange pas. Peut-être euh, le 28 je le ferai, ce sera pour, euh, pour une personne Que sera aussi une, à la partie une autre personne qu a, qu en tant qu'à moi. Donc ça je verrai ça pour plus tard, ce sera peut-être la surprise pour la personne. En synchro et en fusion. Ah bon, là, synchro, le dragon rose noir. Euh, euh, carte qui est, qui est magnifique. Je, ouais. trouve. je suis tout à fait d'accord. Et là, moi, je l'ai en secrète et en, je crois que je l'ai aussi en ultra comme celle-là. Mmh. Franchement. Par contre, celle-là, je ne je sais pas trop si je l'échange encore. Pour l'instant, je dis, je sais pas encore, mais ça dépend des propositions que les gens vont faire. Ouais, vous pouvez... Je vous mettrai le lien de la chaîne de Kiyuubi sur... Euh en dessous de, de la vidéo pour vous voir, euh, pour, pour lui parler ensuite la, la première fusion que j'ai dans ce paquet, dans, dans ce coffre, dans ce truc là franchement mmh. chapeau la loi des ténèbres héros masqués ah bah ben oui, celle -là, celle là je sais que tu, tu, tu voudrais les changer, mais pas contre de la petite merde toi. ouais, t'as tout compris pas contre de la merde c'est ça qui vient alors, moi je précise que faut pas me dire ouais, contre des petites cartes à la noix, non, non, moi je lâche cette carte, c'est pour lâcher du gros. Moi je vous dis, les gars, maintenant au niveau monstre qui est dans le deck, comme monstre normal et monstre à effet, le magicien sombre. Ah, bah oui, le, le tout premier magicien sombre remasterisé, et ça c'est génial. Et ouais, celle-là je vais le garder pour je vais le faire entendre. Ça va être aussi pour une carte, pour une autre personne. Elle sera aussi pas qu'à moi, aussi pour une autre personne. Elle appartiendra à deux personnes, toutes, comme deux cartes en tout. Par contre, ces deux-là, je les échange. Il n'y a pas hésité. hésiter. Uria. Uria en Dusa Ah euh, oui. Uria. Uria, eh ben, euh, fais un, mon ami oublie, fais un petit tour sur, euh, sur Facebook parce que tu postes. Euh, J'ai deux Uria en Dusa et je peux te dire que. Euh, même sur même sur mon sur mes groupes tu, tu y trouveras. Donc c'est pour ça que moi je vous dis donc voilà quoi. Ensuite alors là c'est fait partie des cartes que j'ai eu tout ça alors euh, je vais vous montrer. ban euh... <coughs> Violent le roi errant. Connais pas. Moi non plus je connais pas. Mais d'abord ce que je vois il a, il a un bon petit effet. Mais Et trop long à expliqué j'ai pas trop envie mm. donc c'est là c'est sûr c'est là aller à l'échange a pas hésité mm. donc voilà quoi ensuite poisson pêcheur silencieux poisson pêcheur silencieux ah bah oui au début comme je t'avais expliqué comme le matin je vais expliquer à nos amis youtubeurs, que avant je voulais me faire le deck de shark mais à fait au bout d'un moment j'ai réfléchi et je me suis dit non j'ai pas trop envie c'est une yes pièce du temps Trop de temps, trop d'argent, comme le, héros, le deck héros de la destinée qui était bien tenté de le refaire, mais j'ai changé d'avis. Donc, celle-là, elle mmh. est à l'échange. Magicien de la foi. Oh, mais c'est l'une des premières cartes monstres qui, qui est, qui est sortie, ça. Et ils l'ont eh ouais. remasterisé Oh là là. C'est galère. Et eh ouais, et on sait même pas si à être autorisé. Je pense pas. Ah oui, mais parce que. Peut-être. Ouais. Donc voilà quoi. Celle-là, il n'y a pas hésité, je l'échange avec plaisir. Ensuite, par contre, celle-là, je ne l'échangerai pas. Parce un beau petit effet, ouais. c'est celle-là. Effecteur limpide. Ah. J'explique pourquoi. Là, je vais faire une petite exception, pourquoi je la garde. En fait, je vais lire l'effet. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matal, synchro, piocher une carte, un monstre synchro qui est à utiliser cette carte comme matériel de synchro, ne peut pas être détruit par un effet de carte. Ça, ça peut être très intéressant. Donc je vous conseille à vous tous, si vous chopez cette carte, gardez-la. Elle est super efficace. Ouais. Ensuite, prochain, c'est le requin des profondeurs. Requin des profondeurs, ouais. Oh, il est, il est magnifique, n'empêche. Ouais. Mmh. Oh. Ah par contre là Ça là je la garde Noyau diabande Ah oui mais moi je, je la voudrais que pour la collection C'est pas C'est pour la collection que je la garde Un bon petit effet Elle fait très mal mmh. Ensuite Suivant Pendulier de combat, oh la la pareil, une, des, une carte româchorisée en rareté, oh là là. Et ouais. là je vais la garder pour changer certaines choses. Ensuite. requin à double mâchoire. Ouh, à nageoire pardon. Ouais. Ouais, échangeable ou pas échangeable Ah oui, à échange celle-là. Par contre, celle là, ça va être intéressant. Il y en a beaucoup qui vont être intéressés par cette carte, je trouve. Vision héros, vision, Vion, héros, vision. C'est pour le deck, les decks héros, ça, non Ah oui, tout à fait, mon ami. C'est tout à fait ça. Alors, par contre, ça va avec le la... que je vais vous montrer, la fusion. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Je ça, on passe de là. Compte de la, la gnognote mmh. Ensuite. Fossil Diva Pachi. Euh, J'arrive pas à lire. <rire> Mais c'est une vieille carte quoi. Hein, ouais. C'est comme euh, Fossil. Ça, avec les monstres, le deck Fossil. Ouais. Qui était dans la personne qui s'occupe du deck fossile Jim euh, Cook. Ça, ouais. ça appartient à lui. Donc celle-là, elle est bien sûr à échange Ensuite, en derni le dernier monstre que j'ai, c'est celle-ci Grenouille d'arbre. Oh là là carte cheatée mais cheatée comme pas possible mais je crois ouais, qu'elle ouais. s'appelait grenu Renette avant même ou oui, tout à fait. oui tout à fait elle s'appelait Renette. mais cette carte elle est aussi à l'échange alors maintenant on va passer aux cartes magiques alors voici une invocation en chaîne invocation en chaîne euh elle me fait penser à la carte que, que, quand Shark il a affronté très. Eh oui, moi aussi, elle me fait penser aussi à ça. Mais je pense que je vais la garder, elle a un bon petit effet très sympathique, je trouve. Ouais. Alors, là aussi, ils l'ont refait aussi, c'est Char de l'âme. Charge de l'âme. Ah bah oui, mais. Euh, je crois qu'elle a été bannie un moment et reautorisée à un exemplaire. Ouais. Et je crois qu'ils l'ont mis dans un des boosters qui est sorti récemment. Mmh. Mais je vais le mettre aussi à l'échange. Alors, amulette des avis des mers. Ah euh, ça c'est bon ça. Ça c'est Attends, c'est une carte d'équipement ou. Non, une carte euh, continue. Euh, j'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était un rituel. Tu vois oui, Non. Donc euh, je pense que celle-là c'est pour le deck Je crois d'après ce que j'ai vu Ça va être le deck de d'eau de shark Si je me trompe pas Donc euh, mmh. bien sûr à l'échange mmh. ah, Je pense qu'il y en a qui Ça va leur faire plaisir de voir cette carte-là La vallée mortuaire Ah bah oui j'en connais une qui la vu absolument J'en connais une qui la vu absolument La vallée mortuaire Eh ouais je m'en doute Pro Pour la carte protecteur du tombeau mmh. Cette carte bien sûr elle est à l'échange alors par contre, ces deux-là, je les garde pour moi, mmh. c'est Brasier Cosmique. Ah bah, en double Enfoiré, tu m'en avais montré qu'une Eh, je t'avais dit ce que j'avais. Brasier Cosmique en double, oh là là. Mais je ne me, me tiens plus trop au courant des codes parce que je peux plus. Mais elle doit valoir dans les 10 euros, je crois. Oh, je pense que ouais. Ensuite, celle-là, je la garde aussi, c'est Attaque Météorique. Attaque météorite, ah bah oui, ah bah oui, obligatoirement, à moins qu'on te, on te, je, je, je pense que même si on te proposait gros, tu ne la voudrais pas les l'échanger. Cette carte, tu peux pas l'échanger, cette carte, pourquoi Parce que j'ai le deck héros élémentaire, et il me fallait manquer une, deux cartes par rapport à ce deck là, et j'en ai une des deux, et ouais. je suis content. Ouais. Ensuite, la, l'une des dernières en carte magique, c'est... Spectacle de duel. Ah oui, eh ben ça, ça me fait penser à moi, ça. <rire> Spectacle euh, de Il y en a d'autres qui sont comme ça, mon cher ami. Donc, euh, je pense que celle-là, je vais la garder. S'il vais... y en a qui sont intéressés, elle, ouais. peut, elle peut partir. Ouais. Mes chers amis, elle peut partir. Donc, je la mets côté échange. Alors, par contre, voilà. Les, la dernière carte. Bon, en fait, c'est une double, comme le brasé cosmique. Donc, celle-là. Je pense qu'elle pourra partir à l'échange. C'est ça. Contrat avec Dom 1000. Ah oui, c'est vrai que, euh, ouais. Ça me fait penser à, à la carte qu'ils avaient édité il y a ou deux ans. Ça, ça me fait penser à ça. Moi, il y a une chose, ça me fait penser, c'est quand la carte euh, que Vector a utilisée pour battre. Euh... Ouais, c'est exactement ça. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, celle-là, elle peut partir. On reconnaît bien, on reconnaît bien les geeks. Ah, est ça. Et la dernière que j'ai eu, c'est décret royal. Ah Il y a une petite carte piège. Voilà, ouais. Donc je pense que celle-là, je vais peut-être la garder. <rire> c'est pour moi, c'est contre moi. Ah, peut-être ça peut être contre toi, mon cher ami. Ça, c'est sûr. Ça, je confirme. Ça peut être contre toi. Donc voilà. Voilà, mes chers amis. Alors, voilà ce qui peut partir à l'échange. Soit vous me réservez par l'intermédiaire, comme mon ami, mon ami Gabriel va vous mettre en bas de sa description de la vidéo. Vous, vous pouvez vous pouvez réserver. Donc je pense qu'il y en a. J'en ai. J'ai peut-être réservé une. Pour une personne que je connais donc euh, voilà quoi entre autres celle ci elle sera réservée pour quelqu'un mmh. donc bon maintenant on va passer pour les cartes qui sont pour deux personnes alors le monstre magicien sombre elle sera pour moi elle sera à moi autant qu'à une personne qui s'appelle laura ah Mais c'est ma chérie ça Eh ouais C'est ta chérie Cette carte elle sera aussi en tant qu'un... Eh ben qu oui, moi. Il, il, faut, il faut que je vous le dise, vous n'êtes pas au courant Mais depuis de, depuis, que euh, depuis je suis rentré, du... Euh, un mois avant que je rentre dans centre, je me suis mis en couple avec euh, Laura, alias la magicienne sur YouTube. Et elle, elle, elle a participé à un tournoi récemment et elle a fini troisième avec son deck magicien. Ah, chapeau, ça, et dire que c'est ma soeur. bravo ouais. ma sœur Par contre, cette carte-là, elle sera au centre Là, je crois que ça va faire plaisir à quelqu'un ouais. Le numéro 28, elle sera aussi en tant qu'à toi, qu'à moi, qu toi, mon cher ami Gabriel Ouais, tu vas pouvoir me l'envoyer, ouais Eh, mais mon pote, je te rappelle, elle est aussi en tant qu'à toi, qu'à moi ouais. Attention. Donc celle-là, elle peut pas partir elle restera dans... Euh... Voilà Dis-moi juste... Il, il, il faut quoi pour l'invoquer Deux monstres de niveau 7 Ah merde <rire> Ah chier Et Je te laisse ouais. ça aurait été deux monstres de niveau 8 Je te l'aurais pris mais là je te laisse T'as d'autres façons pour l'invoquer mon cher ami Attention Oui mais... Ça, ça, ça compliquerait mon deck pyro Dis-moi je veux savoir mon cher ami Est-ce que t'as... Un monstre de niveau 3 et un monstre de niveau 4. Où ça Dans ton deck Pierrot. Oui. Normalement, si je me trompe pas, oui. oui. Est-ce que tu as là une carte magique qui s'appelle Port de heures Non. Non, et eh ben cette carte elle serait utile dans ton deck pour invoquer cette carte, mon pote. Parce qu'elle additionne <rire> les, les... les niveaux des deux pour que les deux monstres soient de même niveau. cest à dire, par exemple, tu as deux monstres de niveau 4. Les ils sont tous les deux de monstres au niveau 8. De niveau 7. Eh hey, oh, deux monstres au de niveau 4, ça fait combien Ça Oui, ça fait 8. Oui, sauf Merci. que moi, dans, je te rappelle que dans mon deck, j'ai trois feux grégoires volcaniques. Donc voilà quoi. Donc, euh... <rire> Mais moi, j'ai une autre solution aussi, pour l'invoquer. Vas-y, dis toujours. Il me faut un monstre au niveau 7, deux monstres sur le terrain, Niverophile, et bam Les deux et monstres bah... montent... Ça peut être utile, ça aussi, mon ami. T'as bien raison. vient au fil de la carte magique. Je l'avais oublié. Merci de m'avoir fait. Donc, voilà quoi. Donc, les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo surprise, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se retrouve très prochainement, certainement, pour d'autres vidéos sur la team Asra Lugio. Mon cher ami Kiyobi, à toi le mot ouais. de la fin. Donc, euh, par contre, si vous voulez mettre des pouces comme ça ou des pouces comme ça, moi bien, c'est comme vous voulez. N'oubliez pas, comme il a dit, commenter, partager, on compte sur vous. Et moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va bientôt, je ne sais pas quand. Donc ça, on verra ça. Alors, n'oubliez pas, réservez et envoyez-moi vos albums pour que je puisse regarder ce que vous avez d'intéressant pour moi. Et moi, je vous dis à plus, les amis. Allez, à plus